Oh, oh, je Soy el chico mas chido de america Sueño te viacral, irme hasta merida No importa, men lo que digan wey Goya pumas, fuck america, man. Soy el chico mas chido de america Sueño te viacral, irme hasta merida No importa, men lo que digan wey Goya pumas, fuck america, man. Fuck america. Si t'es digo, qu'elle okay, a mala. Si t'es digo, qu'elle okay, a mia. Poste, elle baisse, fais mal à mia. Monde, tout ça, t'es mamma mia. Si ça terre ou fait en vérité, Un t'est qui fait, même genre Quoi là. Care, pas que quelqu'un, on bat pour l'argent là. En pigeon, manque et d'eau là. Le tout devait capitaliser, Moyen on just fait vivre. On sac à dos, on t'y ban, et fait, on délivre. On délivre pas poursuivre un paquet alternatif Les yeux fixés arrive arrivent Pour papa partir à la terre Soy le chico mas chido de Amérique Sueño te viacral Irme hasta Merida No importa, man Lo que digan, ouais Goya pumas fuck America, man Soy le chico mas chido de Amérique Sueño te viacral Irme hasta Merida No importa, man Lo que digan, ouais Go, ya poor fuck America, man. Fuck America, Oh, oh. Chip, chip, chip, chip.